Aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Jean-Luc Mélenchon, le bon camarade, candidat très sérieux aux dernières élections. Et ça a été dur pour lui, 2017. Il était à ça du second tour. Et forcément, quand t'es sacré, tu te vois bien avec des portraits de toi dans toutes les mairies de France. Et depuis cette déconvenue, il est un peu bougon. Jean-Luc. j'ai pas perdu, nya, nya, nya, tout est truqué. Et c'est devenu un petit hug, une petite kaira, comme disent les jeunes extrêmement stylés. À 65 ans, il a tapé sa meilleure crise d'adolescence, à deux doigts de se faire tatouer le Che Guevara sur la nuque, de fumer de la grosse ganja. Babylon, man. Et forcément, ce comportement, ça lui a porté préjudice. Pendant une perquisition, chez lui et dans les bureaux de LFI, il a voulu montrer les muscles. Sauf que la CPE de la justice, elle l'a calmé direct. La prison carnée, petit mot à faire signer, condamné pour rébellion et provocation. Attention au troisième trimestre, il va falloir redoubler d'efforts et travailler sur votre attitude pour pouvoir passer en seconde. Mais depuis, il s'est ressaisi, il ne s'est pas laissé démobiliser et il revient fort pour 2022. Car Mélenchon, c'est quelqu'un qui sait bien préparer sa campagne, tout est planifié, tout est super bien ficelé. Tellement bien ficelé qu'il sait qu'il va y avoir comme de par hasard Un grave incident, quelques jours avant la fin de la campagne, qui va monter les électeurs contre les musulmans. Ok Donc pour lui, les drames sont prévus par des serpents illuminatis. Ça doit être sympa, les soirées-jeux, dans les sociétés secrètes, ils tirent les boules au hasard, comme dans Motus, pour savoir si on part sur un attentat ou un assassinat. Mélenchon, il est tellement fort en campagne présidentielle, qu'il sait qu'il faut marquer les esprits. Pour ça, il a voulu montrer qu'il vivait avec son temps, qu'il était dans les technologies. Rappelez-vous en 2017, ses hologrammes pour les meetings T'es dingue, être là, sans être là, c'est tellement président, ça rappelle le quinquennat de Hollande, Et forcément cette année il a remis le couvert, le gars t'a fait un meeting immersif et olfactif, ça avait l'air incroyable, ça t'envoyait des odeurs naturelles, t'étais entouré d'écrans, au-dessus des panneaux LED, lui au milieu de la foule. Mélenchon, c'est la biondée de la politique. Ouh, hands gauche, Melmel, -mel. à tout moment pris dans l'euphorie, avec Raquel Garrido et Alexis Corbière, ils claquaient leurs meilleur cohortes single ladies. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils soient pas allés plus loin dans ce processus d'immersion. Je pense qu'il aurait pu envoyer sa garde rapprochée, gazer et matraquer les 3000 spectateurs. Ça aurait été de la vraie immersion. Macron, il l'a fait avec Benalla et il est en tête des sondages. Et il est là, son problème à Jean-Luc, c'est qu'il va pas assez loin. Mais ce qui est rassurant pour lui, si jamais il ne gagne pas les prochaines élections, c'est sûr, le Futuroscope va l'appeler pour sa prochaine attraction. Alors on parle beaucoup de la campagne de Mélenchon, de sa communication. Mais avant d'être un showman, Mélenchon, c'est surtout quelqu'un qui est là pour les citoyens. Il veut représenter et incarner la France insoumise et fier de l'être, celle qui n'a pas de muselière ni de laisse. Allez hop, les SM ça dégage. C'est super excluant en fait Jean-Luc. Alors le bien commun c'est pour tout le monde, sauf ceux qui aiment bien jouer au cheval. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Pourtant, je le voyais bien dans le délire cravache, le petit père Jean-Luc. Petit pantalon en cuir et que ça y va, quoi. Ça tapote le cul avec le fouet fouet. Parce qu'il est autoritaire le petit père. vois, oh, faut pas contester son autorité dans la France Insoumise, parce que tu prends des gros coups de pression. Ah, c'est lui qui sauve le peuple, hein. pas les petits merdes de son parti. Après, c'est vrai que quand on se compare à la montagne qui est toujours là quand on ouvre sa fenêtre, il aime bien être là. Il aime bien qu'on le voit. Et il a pas l'air d'être prêt à laisser sa place. Et c'est vachement impressionnant pour quelqu'un d'autant à gauche d'être aussi autocentré. Au revoir.